Qui, qui, mais qui peut bien voter pour les verts Rappelez-vous, c'est un principe, le portrait robot de l'électeur en France, c'est un principe auquel je me suis déjà adonné récemment avec qui, qui, qui, mais qui peut bien voter à Nidalgo Je vous renvoie à la vidéo. Euh, éponyme dans le coin de l'écran désormais ce sont les Enfin, en oh, quoi qu'hidalgo n'est pas non plus totalement étrangère à l'actualité avec le fameux hashtag saccage paris Et oui, les vidéos d'actualité ce sont ces vidéos que nous tournons dans la fournie du mardi mais qui ne sont pas des vidéos -scopies. je ne rebondis pas sur un contenu vidéo je euh, je prépare un petit dossier comme ça vous inquiétez pas le mot dossier a l'air très indigeste mais j'essaie toujours de le rendre de le rendre fluide et, et léger. Alors j'aurais pu traiter le dossier hidalgo saccage Paris, mais on va dire que j'ai tendance à éviter de me fabriquer des têtes de Turc. C'est la raison pour laquelle quand je traite un, une personne une fois, j'essaie de laisser passer au moins six mois, un an avant, avant, avant d'y revenir. Alors vous êtes plusieurs à ne pas le comprendre et à, ensuite quand vous m'entendez parler de je ne sais pas d'une chanteuse, d'une influenceuse, d'un maire, d'un du, ou d'une maire de grande ville. Et vous me, ensuite, vous m'envoyez toute son actualité en disant, ah, reparles-en, il ou elle a fait ça. Et non, non, non, j'évite cette tendance de, de me fabriquer des têtes de turcs. Je n'aime pas de façon récurrente m'en prendre à, à quelqu'un. Et donc, je ne traiterai pas du cas saccage Paris Hidalgo. Je vous renvoie à ma vidéo déjà réalisée sur son cas. Je pense qu'elle était déjà assez salée. Non, aujourd'hui, nous parlerons des verts. Alors, les verts, ils font l'actu depuis quelques... quelques semaines, quelques mois. En réalité, ils font l'actu depuis un an puisqu'ils sont ils ont pris les commandes, ils ont pris les manettes, comme on dit, de pas mal de villes en, en France euh, aux, aux élections municipales de 2020. Alors, citons par ordre de gravité, hein, classons le best-of des sept villes euh, ayant donné lieu aux plus belles saillies vertes là récemment. Donc, encore une fois, je le classe totalement subjectivement par ordre de ce qui me paraît le moins grave à ce qui me paraît le plus grave. Vincennes. Alors à Vincennes, c'est le fameux épisode des subventions au club de yachting. Euh, proposition de refus de subvention de l'élu Quentin Bernier Grava au conseil municipal de Vincennes, disais-je. Euh, réponse ironique pour ne pas dire cynique de la mère UDI, Charlotte Libère Albanel alors je l'ai mis dans les moins graves euh, oui c'est symptomatique d'un sectarisme d'un antrisme et d'un bornisme oserais-je dire typiquement vert mais à la limite c'est pas forcément grave parce que c'est presque celui que je trouve le plus pardonnable au sens où, si je me souviens bien on mettra l'extrait en post-prod je, je le fais de mémoire je pense que vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants. Des, des quoi Des polluants J'ai pas bah, entendu. Le Yacht Club, c'est oui. des, des bateaux. À voile. Oui, mais il n'y a, a pas un port en France. C'est bien une convention en Irlande, avec un port irlandais, non C'est de la voile. Ça avance avec le vent. Un bateau. Il me semble que la formulation du, de l'activité du club n'était pas voile mais était « yachting ». Et je ne suis pas convaincu que sur une centaine de Français pris au hasard, euh, tous sachent que le yachting désigne le bateau à voile. Euh, yachting, préfixe yacht yacht euh, dans l'inconscient populaire égale bateau à moteur euh, plutôt imposant donc je pense que l'erreur de, de, de Quentin Bernier Grava était fondamentalement humaine et qu'il a pris un petit peu cher vous voyez, j'ai une probité naturelle je ne peux Taper sur un homme ou un cheval à terre, je trouve qu'il a pris un petit peu cher et qu'en fait, il paye... L'indignation, c'est un grand mot, mais il paye l'année la, la, de casserole de ses collègues et de ses camarades de mouvement plus que la sienne. Alors, Bordeaux en, en deux, donc du, plus, du moins au plus grave, hein, euh, le maire, par l'intermédiaire du maire, Pierre Urmique euh, qui avait dit, rappelez-vous, euh, « plus de sapin, car c'est un arbre mort. » Bon, à la limite après, ça veut également dire qu'on renonce au bois, renouvelable ou pas, euh, pour faire des objets, pour faire des, pour faire des tables, pour faire des chaises, pour tout faire. Oui, pourquoi pas, mais il faudra nous expliquer à un moment, euh, si on ne fait plus les choses en bois, on les fait en quoi, et euh, quand on va les faire en quelque chose qui va ressembler à du polymère, c'est-à-dire à du plastique, et eh bien comment on s'en débarrasse. Donc il me semblait que le bois était un dans la mesure où il est renouvelable, me semblait être un compromis pas trop mal. Mais bon, apparemment, pour le maire euh, Pierre Urmic, euh, ce n'était pas le cas. Sauf que, euh, sauf que, six mois plus tard, il euh, budgète la plantation de 13 arbres, hein, donc pour le coup bien vivant, enfin bien vivant, on se demande pour combien de temps, mais en tout cas de 13 arbres, euh, arbres qui euh, reviendront tout tout inclus, c'est-à-dire travaux de, de, de dépose de la dalle de béton actuellement présente, travaux inclus, qui reviendront donc à 18 000 euros pièce. Voilà, 18 000 euros la plantation par arbre, sachant que aucun de euh, ces arbres euh, ne euh, justifiera, n'accumulera, ne, ne stockera le dioxyde de carbone qu'à nécessité sa, euh, sa propre installation. Alors, Léonore Monconduit est la nouvelle maire de Poitiers, encore une fois depuis les municipales 2020. Et alors elle, son projet, hein, parce que c'est son... Son projet, disais-je, c'est de préserver les enfants. Alors vous allez me dire de quoi De D'une épidémie D'une de, de, de, pandémie D'abus des, des, de violence, non, non, de les préserver du rêve de piloter un avion. Et oui, les préserver du rêve de voler en, en, en mettant fin aux subventions au petit aéroclub, au petit aérodrome de la ville. Et alors là, ça me touche. Ça me rappelle quelque chose qui est le signe, en fait, que euh, la, la passion... Enfant de voler et des cours de pilotage, euh, ça peut sembler une pratique d'élite, mais en réalité, c'est plus souvent le rêve d'une classe moyenne. Je me rappelle, bon, vous savez que j'ai grandi dans un environnement pas privilégié, bon, on n'était pas non plus, on, on ne faisait pas de la peine, hein. moi je ne, je ne monétiserai jamais la, la larmichette, euh, et euh, dans ce milieu qu'on qu qualifierait aujourd'hui de modeste, je me rappelle, bon, ma mère me disait souvent non, hein. je voulais des. Je voulais des des jouets un peu, un peu techno, un peu cher et puis c'était non, non, non, tu veux, on attendra Noël, et puis à Noël, j'en avais pas 50, j'en avais qu'un, mais finalement, j'en suis, suis content, ça m'a ça forgé la gratification différée, et même aujourd'hui, où je pourrais, me, je pourrais quasiment tout m'offrir, je, je me gratifie en différé, c'est-à-dire que j'attends mon anniversaire pour m'offrir un quelque chose, etc. Enfin, bref. Et, et je me rappelle, ma mère m'avait dit, écoute, il euh, y a quelque chose que je t'offrirai si tu le désires quand tu auras 18 ans, si un jour... « Tu veux prendre des cours de pilotage d'avion, euh, ça me coûtera beaucoup, mais je te les offrirai. » Et elle ne me disait pas pourquoi. Alors, comme moi, je n'avais pas ce... Moi, c'était la, la voiture, c'était les voitures de course, c'était la Formule 1, c'était pas l'avion. Donc, comme je ne portais pas en moi ce rêve, ça me paraissait un petit peu abstrait, et donc je n'ai jamais demandé ça, même aujourd'hui où je pourrais le faire, j'avoue que ça m'intéresse assez peu de piloter un avion. Je ne sais pas, je n'aime pas les trous d'air, je, je sais pas une machine qui me, qui me fascine et qui me passionne. Néanmoins, je pense que là, il y avait un, il y avait un, un impensé de la, de la toute petite classe moyenne qui était, parmi les pratiques d'élite pas décadentes, il y a le fait de voler dans les airs de son propre appareil. Euh, il y avait quelque chose d'ascension sociale dans ce, ce vœu de ma mère que j'apprenne à piloter. Et il y avait quelque chose de très noble dans le fait qu'elle qu qu me dise si un jour tu me demandes, ça me, fera, ça me coûtera très cher, mais je ferai en sorte de te, de te payer des, des, des cours d'aviation. J'ai l'impression que cette maîtrise des éléments, des flux d'air, de la géographie et de la mécanique, c'est vraiment un, un, un impensé, la... c'est un désir d'ascension, de compréhension, il y a une symbolique là-dedans qui me plaît. D'accord, c'est, je trouve ça, je trouve ça noble en fait, et ça n'est en rien euh, comparable ou assimilable à la, au drame du tourisme qui est, c'est quoi le drame du tourisme C'est pas euh, quatre, quatre gamins qui volent dans un, dans un, dans un biplace ou un quadriplace. C'est le tourisme de masse qui consiste à vendre des semaines en resort ou en croisière dans des espèces de bateaux énormes qui polluent d'ailleurs la ville de Venise a enfin mis un, un, un terme à ce drame écologique qui est le, le bateau de croisière, ou d'emmener des bidochons en vacances dans des resorts en Tunisie à 400 euros la semaine avec des billets, des billets charter. Ce sont les vacances de beauf incultes le problème de la pollution du transport. Ce n'est pas le rêve, rêve d'adolescents de la toute petite classe moyenne qui tentent comme ça, euh, en économisant, de s'offrir les, les moyens d'une appréhension euh, euh, charnelle et technologique de voler au-dessus de, au au de leur propre ville. Tout ça n'a rien à voir en fait. C'est un gloubi-boulga mental dans leur tête qui prouve qu'il y, y a plein de choses hein, informulées et, et irrésolues. Ah oui, alors, et en parlant d'empêcher de, de, la, la petite classe moyenne de rêver d'ascension sociale, je pense que c'est le moment de placer cet extrait de tonton, de tonton Jean-Marie hein, qui avait déjà compris à, à, à quel fruit on pouvait assimiler le logiciel de la gauche. Alors pour les gens qui ignorent ce qu'est le parti écologiste, j'ai amené ce légume qui, comme eux, vous le voyez, est vert à l'extérieur et, et, et rouge à l'intérieur. Vous voyez Alors, en quatrième position, Grégory Doucet, le maire de Lyon. Alors là, on commence déjà à, rentrer, à passer du frivole et à rentrer dans le sérieux. Alors lui, il était pour les menus végétariens à la cantine qui n'est pas la pire de ses propositions. Je, je pense que le, euh, à, de, sans, sans rentrer dans l'orthodoxie du, du, du, du sans-viande, la viande servie à la cantine est d'assez mauvaise qualité en général, pas forcément toujours française et, et élevé de manière intensive. On pourrait très bien donner euh, de la viande aux enfants de la cantine un ou deux jours par semaine en leur servant une viande de meilleure qualité. Et je pense que l'immense majorité des, des nutritionnistes de bonne foi seraient, seraient d'accord avec cette proposition. Donc ce n'est pas la pire. Après, il nous a fait le coup du, de, de l'opposition au passage du Tour de France au principe que son homologue féminin n'existe euh, pas et donc que c'est éminemment machiste et polluant. Oui, car derrière les vélos... Euh, il y a des voitures. Bon, d'accord, faudrait mesurer l'impact exact de la, de la pollution d'une Tour de France, mais on imagine bien que dans la hiérarchie des priorités, c'est plus l'absence de son homologue féminin qui le gênait qu'évidemment qu la... La, la pollution euh, générée par le tour en, en lui-même. La mise en place d'un budget genré, hein, ce qui en novlangue se dit budgétisation sensible au genre. Alors, quand j'entends « but j'ai genré », comme évidemment, bah comme vous, je n'ai aucune idée de, de, ce que, de ce que ça peut recouvrer comme réalité, et bien tout à coup, je me demande et je regarde si d'autres villes l'ont mise en, en place et en quoi ça consistait et ce que ça a rapporté. Alors en quoi ça consistait Ça consiste à acheter des places pour les tournois de sport féminins. Oui, bon, ça c'est cohérent à la limite avec, euh, avec ces récriminations sur le Tour de France masculin. Ça consiste, je cite ouvrez les guillemets, à encourager les filles à faire du sport. Euh, oui, très bien. Je vois pas exactement ce qui les en empêche. En tout cas, dans la dans la société dans laquelle j'ai grandi, il me semble que dans tous les clubs où je me suis j'ai fait du volley, j'ai fait du basket, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du tennis, il me semble que les filles étaient également libres de, de s'inscrire et que rien ne les en empêchait. Au contraire, mais j'ai dû louper une une étape. Euh, « Travailler », je cite toujours entre guillemets, hein, « travailler sur les cours de récréation à l'école hein, ». Alors là, Encore une fois, j'ai dû comparer des articles de presse pour comprendre ce que voulait, tra ce que voulait dire travailler. Apparemment, ça veut dire les végétaliser. Euh, oui, très bien. Euh, pourquoi pas Moi, je suis favorable à ces initiatives. Il y avait dans un square que je fréquentais à l'époque à Paris, dans le 6e, derrière le bon marché, il y avait des une Initiative comme ça où une partie du square était réservée à un potager euh, cultivé par des enfants du quartier, bah pourquoi Il faut pas être forcément, euh, faut pas tomber dans le conformisme de l'anticonformisme, c'est pas parce que je ne vote pas vert que je ne peux pas approuver certaines des, des propositions. Après, est-ce que toutes les cours d'école méritent d'avoir un potager systématiquement J'en suis pas sûr, mais certaines pourquoi pas. Encourager les hommes à aller au musée, euh, oui, très bien, ça, ça me rappelle. Euh, je suis inscrit à plusieurs associations culturelles qui organisent des, des visites, euh, euh, des cours euh, d'histoire de l'art, d'architecture, et ça me rappelle que souvent j'entends les... Et je constate d'ailleurs la, la sous-fréquentation masculine, et parfois les, les organisateurs, les animateurs, les professeurs s'en moquent en disant « Ah ben tiens, encore une fois, il euh, n'y a quasiment que des femmes, on se demande où sont les hommes ». Et quand j'ai envie, euh, ou plutôt quand je ne supporte plus la, la résistance silencieuse je dis bah ils sont sans doute au travail. Et là forcément je me, je me, je me prends le regard d'hostilité de toutes les femmes qui se retournent et qui et oui qui se rendent compte que à part, les gens qui, comme moi, sont libres de leur temps et de leur mouvement, bah, si on fait un truc à, le, le mardi à 10h, il n'y a que des femmes, peut-être parce que les hommes bossent pour que ces femmes puissent avoir le loisir effectivement, de participer à des trucs culturels le mardi à 10h, mais ça on n'a pas le droit de le dire. Alors ça c'est pour ce en quoi ça consiste comme initiative, et maintenant demandons-nous simplement si ça a été mené à bien dans d'autres pays, et quel retour d'expérience nous, nous avons de ces, de ces initiatives alors, tenez-vous bien, les chiffres font... J'allais dire, font froid dans le dos, non Enfin, les chiffres, les chiffres sont ce qu'ils sont. Alors, à Vienne, en Autriche, euh, grâce à ces initiatives de budget genré, le nombre de puériculteurs est passé de 1 à 4% en 10 ans. Très bien. Donc, c'est une multiplication par 4, ce qui est faramineux, bon, en partant de quasiment zéro. Pourquoi pas La gratuité des crèches aurait entraîné une augmentation du PIB Tenez-vous bien, gratuité des crèches égale femme libérée de l'impératif de babysitting égale femme au travail, augmentation du PIB de 0%, de 0,3%. Ça me paraît être dans ce qu'on appelle l'épaisseur du trait de crayon, la marge d'erreur, mais bon, la ville de Vienne se convainc que la gratuité des crèches a rapporté 0,3% de PIB, et l'écart de revenus entre les femmes et les hommes serait passé de 31% à 28%, donc sachant que déjà de base, le chiffre de 31 est erroné, comme on le sait depuis... Euh, ça fait des années que je vous explique la mascarade du calcul des écarts salariaux, qui ne tiennent jamais compte, évidemment, des temps partiels. Bon, ben là, manifestement, il serait réduit de 3%. Si on se félicite de, de, de progressions qui sont de l'ordre de l'épaisseur de du trait de crayon, mais écoutez, je participe à, au progrès, je participe à, aux félicitations. Et pour finir, Grégory Doucet a mis un terme à la cérémonie du renouvellement de, des vœux des échevins. Voilà, alors j'avoue avec humilité, ignorer ce qu'était le vœu des, des échevins, je me suis renseigné sur internet, apparemment en 1643, en pleine épidémie de peste, des échevins se seraient promis quand l'épidémie cesserait de euh, rendre hommage à la Vierge chaque année. Voilà, c'est en vertu de la laïcité que le maire de Lyon a, décédé, a décidé de mettre un terme à ses à ses vœux, on verra que la, la laïcité embarrasse assez peu les Verts quand c'est une autre organisation communautaire ou une autre religion qui est au qui est qui est aux finances. On va le voir dans quelques dans quelques instants. Euh, J'espère que c'est l'occasion pour vous de constater que quelqu'un a fait le boulot sur ces sujets. Et comme d'habitude, quand je fais le boulot, je vous demande de le rétribuer avec le petit pouce qui va bien et de vous abonner évidemment à la chaîne pour ne pas rater les, pro les prochaines. Alors, on était en 4, on passe en 5. Alors, à Grenoble, hein, encore une fois, laïcité quand tu nous tiens, après la, lui aussi la débitumisation des cours d'école, euh, suggérée par Eric Piolle, oui, quand je peux rimer, je ne je m'en prive pas, eh bien, ce, ce même Eric Piolle a approuvé les fameuses réunions en non-mixité de l'UNEF et a même considéré que c'était un début, mais que ça n'était pas suffisant, voilà. Donc, si la non-mixité ne suffit pas à, à Eric Piolle, on imagine qu'il sera très copain avec, comment s'appelait cette jeune femme gironde qui avait un problème de verre de lunettes qu'elle tenait comme ça avec les doigts, qui n'était pas très transparent. On le mettra en, en post-production. On montrera la vidéoscopie que je lui ai consacrée il y a peu. En numéro 6, le maire de Colombes, Patrick Chemovic alors lui, s'est livré à une analogie, euh, je pense, qui mérite amplement sa sixième place. Hein. On rappelle qu'il est, euh, est donc médaille d'argent de, de mon podium. L'analogie entre la rafle du, de ce qu'on appelle désormais le Veldiv et la politique anti si tant est qu'elle existe, on en demande toujours à voir, au sens où les forces de l'ordre qui aurait participé à l'arrestation des Juifs au Veldiv euh, se livrerait à des exactions de la même nature en empêchant les migrants de rentrer en France. Migrants qualifiés, comme je cite, « ces êtres vivants qui essaient de survivre dans le dénuement ». Je sais, je sais, ma voix est soudain légèrement différente, vous, les, les, les oreilles perspicaces auront deviné que cet audio est enregistré. A peu ailleurs, j'avais simplement oublié de partager avec vous cette perle. Alors, elle n'est pas d'une, sur l'échelle de la gravité, elle n'est pas grave, mais c'est quand même une perle. On va la mettre en, en antéprima de la, de la séquence et le monteur l'illustrera avec le tweet adéquat. La séance de méditation en, dans les Alpes-Maritimes organisée par l'élu verte euh, au conseil municipal. Alors moi j'ai rien contre la, la méditation un petit peu, mais j'ai rien contre la respiration, j'ai rien contre la, le, le, le temps suspendu, j'ai rien contre le fait de, de, de se laisser un petit peu ruminer euh, les choses, les pensées, les idées. Après, euh, l'imposer lors d'un conseil municipal, sachant qu'on est toujours en attente de vos premiers résultats effectifs et pragmatiques, ça me semble discutable. Voilà. Euh, mais euh, passons au point suivant, vous allez voir, c'est de mieux en mieux, ça va être du grand Mendes. Du grand et médaille d'or, première place pour la maire de Strasbourg, Jeanne barcay qui vote un principe de subvention. Donc, c'est pas encore tout à fait une subvention. C'est un principe de subvention. Mais enfin, c'est un peu comme l'insécurité et le sentiment d'insécurité, hein. La nuance est dans les yeux de celui qui regarde. Principe de subvention de 2 millions et demi d'euros destiné à, à, à, à, à, à, à, tout à coup, il n'y a plus de laïcité puisque c'est destiné à une mosquée au chantier de la mosquée d'Eyoub Sultan, plus grande mosquée d'Europe dans le quartier de la Méno chantier de la plus grande mosquée d'Europe, porté par l'association turque CIMG. Alors, ce c'est un acronyme qui vous est sans doute peu familier, j'ai fait le boulot. Ça veut dire Confédération Islamique Miligorus, je prononce certainement très mal, et euh, ça fonctionne un petit peu, euh, pour ceux qui auraient loupé les étapes, par escalade des, des engagements, hein, c'est-à-dire euh, en trois dates clés, hein, 1960, le CIMG s'implante en Allemagne via le père fondateur de l'islamisme politique turc qui s'appelait Erbakan. Nekmetin Erbakan. Fin des années 70, une... Alors, évidemment, pourquoi en Allemagne, par, euh, évidemment, euh, le cheval de Troie, qui est le nombre, hein, la, la démographie précède l'idéologie, donc beaucoup de Turcs en Allemagne, implantation d'une cellule euh, d'islamisme politique. Fin des années 70, une petite salle de prière de rien du tout en France, au 64, et oui, j'ai même l'adresse au 64 rue du Faubourg-Saint-Antoine à Paris. Ça doit être dans le 10e, si je ne m'abuse. Si vous voulez de temps en temps aller prier Allah, eh bien je vous encourage d'aller visiter la petite salle de prière. On a dû évidemment, à l'époque, rassurer les inquiets, les complotistes, comme on les appelle, sur le fait qu'une petite salle de prière, de rien du tout, évidemment, ne, ne, ne signifiait pas le remplacement et n'allait entraîner l'arrivée d'aucune autre. Eh bien, en 2020, cette petite salle de prière unique est devenue 71 mosquées en France, 9 rien que sur l'île de France, 2 en construction à Sevran et à Creil, plus une en attente de permis de construire à Sarcelles. donc c'est près de 75 euh, mosquées. C'est pas mal quand même pour une petite salle de, de prière il y, a, il y a 50 ans. Donc la prochaine étape étant évidemment... Après la salle de prière et après la mosquée, c'est l'école coranique. Hein. Si, si, si vous ne l'avez pas compris, bah écoutez, je vous le prédis, puis comme d'habitude, on, on, on prend les paris et puis, et puis on verra. Et puis l'enjeu numéro 2, c'est également, à part l'escalade des engagements vers les écoles coraniques et vers l'entrisme et vers la ségrégation totale et absolue, l'enjeu numéro 2, c'est également la réélection d'Erdogan, Oui, puisqu'Erdogan est, est, est euh, issu de ce, de ce même mouvement, et depuis 2014 a eu la bonne idée d'autoriser les Turcs de l'étranger à voter aux élections. Voilà, voilà, comme ça la boucle est, est complétée. Et alors évidemment, vous allez vous demander, enfin j'espère vous avoir suffisamment bien formé pour que vous vous demandiez d'où viennent les financements de ces 60, 71 ou 13 ou 15 mosquées sur le sol le français. Eh bien, bah, ça ne vient de personne, certainement pas d'Erdogan, certainement pas de la Turquie, certainement pas de pays... Les étrangers, ça vient sans doute des dons, voilà. Donc moi, quand j'entends que l'argent vient de dons, j'ai un premier réflexe qui est... qui est... Tic, tic, tic, tic, tic, tic. les règles de 3, combien de donneurs et qui ont donné quel montant est-ce que cela me paraît plausible Alors, questionné sur ce sujet, l'association, donc c'est euh, le, le collectif là, l'association turque, la confédération CIMG répond que euh, environ 150 000 membres euh, financeraient ça par leurs dons. Donc, on imagine que ce 150 000 est largement euh, mais enfin, imaginons que cela, cela soit vrai aux membres près. Et imaginons que la construction d'une mosquée, je suis très petit bras, je mets, je mets ça sur 2 millions, mais j'imagine que c'est beaucoup plus. Bah, ça fait quand même un petit, si je ne m'abuse, un petit 4 000 euros. Euh, J'ai aucune idée de la, du coût de fabrication de ces, de ces bâtiments-là. Mettons que ça coûte 1, 2, 3 millions. Je pense qu'on est en de grande grandeur, je ne suis pas très loin. Bah, ça ferait tout simplement 4, 8 ou 12 000 euros de dons par musulman. Voilà. Donc euh, j'ignorais que les, les musulmans en, en, en France et en Europe euh, avaient le capital permettant en moyenne de verser des sommes pareilles, sachant qu'une moyenne, ça veut dire que certains versent zéro et d'autres versent beaucoup plus. Donc 4, 8 ou 12 000 en moyenne, ça veut dire que vu, que vu que beaucoup doivent verser zéro ou très peu, ça fait des dons de 20, 30, 40 000 euros par personne arriver à une moyenne de, de ces montants-là. Je me permets de m'interroger. Voilà, je me permets de m'interroger sur la source des financements de, de ces mosquées. Mais encore une fois, je pense que d'autres l'ont fait avant moi. Euh, C'est le moment de laisser la parole au, au, au cousin Eric. Les Verts, ils n'en ont rien à faire. Les Verts sont des multiculturalistes euh, euh, assumés. Euh, les Verts sont des immigrationnistes assumés, des sans-frontieristes assumés. Euh, ils pensent qu'ils euh, ont ils ont souci de la nation française comme de leur dernière éolienne. Si vous voulez, le Vert, euh, des verts correspondent euh, comme par hasard, aux verts de l'islam. Si. Il y a, si vous voulez, une alliance composite entre tous ces gens euh, qui, qui est derrière. Euh, alors, qui, qui, qui peut bien voter EELV euh, Alors, il y, y a une façon très simple de justifier les élections des inéligibles, hein, c'est un peu la, celle que tout le monde emploie avec Hidalgo, c'est... Euh... Euh, ou avec Macron d'ailleurs, c'est « Ah, Macron a été élu par 16% des électeurs, Hidalgo que par 13%, euh, le maire de Poitiers que par 13%, le maire de Lyon que par 19%, le maire de c'est l'abstention. Euh, ce qui me paraît une un élément d'explication, mais comme beaucoup d'éléments explicatifs, il n'explique jamais tout. Hein, c'est la... Il faut toujours se méfier des causes uniques. Le... Effectivement, oui, c'est un élément d'explication. élevé a bénéficié d'une abstention... Élevé dans le contexte qu'on connaît de, de, de, de pandémie. Néanmoins, euh, il y a une représentation nationale, il y a une trame de fond, il y a une tendance de fond qui, qui, qui m'empêche de conclure que l'abstention la, la, est, la euh, est la seule responsable de leur percée. Et deuxième élément de contexte pour bien comprendre élevé à part l'abstention, seuls 28% des électeurs EELV avaient une idée ferme de leur vote un mois avant, avant l'élection. Donc 28% de 13%, hein, ça fait environ que 3%. C'est-à-dire que sur l'ensemble sur le, des électeurs aux élections municipales, seuls 3, 4, 5% maximum avaient la certitude de voter vert. C'est ça concrètement que ça voulait dire. Euh, près de 60% des électeurs verts ont décidé de leur choix le mois précédent l'élection. Donc on voit que c'est un électorat très volatile, mais encore une fois, volatilité et faible quantité brute ne me semble pas être des éléments d'explication suffisants pour expliquer une tendance. Ce qui me paraît important de comprendre c'est B les enjeux des élections et C de comprendre le portrait robot de l'électeur vert. Alors les enjeux des élections là je cite un rapport de l'IFOP, sans grande surprise les électeurs EELV donc placent en haut de leurs préoccupations la pollution, l'environnement, le réchauffement climatique le soin, la santé, la propreté, l'entretien de la ville ce qui n'est pas si différent fondamentalement des préoccupations des électeurs euh, LREM, par exemple, ou des électeurs euh, la France Insoumise, bon, eux, c'est très légèrement différent. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les, les, les profils d'enjeux de, diffèrent par le minoritaire, c'est-à-dire par ce qui est jugé comme le moins important. C'est dans les enjeux les moins importants que ELV diffère énormément de la République en marche et de la France insoumise, pas forcément parce qu'il que, y a consensus sur ce que tout le monde considère comme important. Ce que l'EELV considère comme le moins prioritaire, c'est la circulation, le logement et le stationnement, à comparer avec euh, ce que la France insoumise considère comme... Euh, tout en bas de sa liste de priorités, donc comme secondaire, pour la France Insoumise, c'est la finance, la dette et l'urbanisme. Ce qui est intéressant, c'est que la France Insoumise euh, met en haut de sa carte de priorité le soin, le logement et l'école. Le problème, c'est que le soin euh, et le logement et l'école, c'est parmi les mandats qui coûtent le plus cher. Donc, se ce, ce désin désintéresser de la manière de financer... Le, ce qui coûte le plus cher me semble propre à ce parti. C'est pas la première fois qu'il qu se livre à ce type d'entorse à, à la logique euh, élémentaire. Et LREM, disais-je, a un peu les mêmes préoccupations que, que LV, par contre avec des désintérêts qui sont assez, assez marquants, puisque ce qui les désintéresse, c'est le, les logements, les crèches et la culture. Les logements, parce qu'on imagine que par le capital familial, ils sont propriétaires. Les crèches, parce qu'encore une fois, ils ont les moyens d'avoir des babysitters. Et la culture, parce que euh, manifestement, euh, pas forcément ce qui intéresse les, les électeurs LREM, hein, c un, encore une fois, c'est l'IFOP. C'est Parfois, ce qu'il y a de beau avec les préjugés, c'est qu'ils sont confirmés par les postes jugés. Hein. C'est ça qui est magnifique. Les limites de ces études quantitatives, je suis bien le passé pour le savoir puisque c'était mon premier métier chez Sofresque d'en faire, c'est que les gens répondent dans les cases qui leur sont suggérées. Hein. C'est toujours la, la subtile nuance entre les, la, la, les réponses suggérées et les réponses spontanées. Et parmi les réponses suggérées, euh, ne figurait pas, comme je le disais, pour les lecteurs ras des villes, la place de la voiture en ville, et pour les lecteurs ras des champs, la chasse. Or, je suis absolument convaincu que la sociologie, le découpage électif EELV à la campagne s'articule beaucoup autour de la chasse, pro-chasseur, anti-chasseur, beaucoup plus que ça n'apparaît dans l'étude, ou ça n'apparaît quasiment pas, et je pense, et je postule également qu'un certain nombre de surprises électorales, comme par exemple en fait partie Hidalgo, tout le monde enfin, beaucoup s'attendaient à l'avoir euh, chassé, balayé, voire humilié, j'avais dit non, non, vous allez être surpris, c'est parce que son vote s'articule autour de la place de la voiture qui a surpondéré tout le monde, les, les gens ont développé une, un urticaire, une intolérance, un ras-le-bol global au tout-voiture dans certaines agglomérations et sont prêts à toutes les compromissions et à toutes les positions, euh, contorsions idéologiques douteuses, pour plus de pistes cyclables et moins de, et moins de bagnoles. Venons-en donc au portrait robot du rat des villes, rat des champs. Alors, le rat des villes, l'électeur le, vert des villes, à Paris, il habite évidemment dans l'Est parisien, l'Est se composant... Euh, euh, enfin l'Est, oui, on, on mettra la carte là, on la tirera euh, en post-production. Deuxième, troisième, dixième, onzième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième arrondissement, à un arrondissement et demi près Céleste parisien. Ça, ça sera pas forcément une surprise, on sait que Paris est partitionné géographiquement à chaque élection, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit municipale ou qu'elle soit européenne, on retrouve à chaque fois le même découpage est-ouest. Est, Hors Paris, le vert des villes choisit toujours des villes universitaires, proches des grandes écoles et proches des labos de recherche, on va dire que c'est son écosystème naturel, mais son écosystème coïncide également avec celui des transports en commun. Hein, là où le RER euh, n'arrive plus, là où le métro n'arrive plus, là où le système de bus ne dessert plus, le verre des villes trépasse. Bah oui, parce qu'il a pas le permis, donc euh, euh, un peu comme tous ces gens qui n'ont pas le permis, ils sont condamnés à ne voir du monde que le, les centres-villes, hein. c'est un peu triste. Et encore plus intéressant, et c'est là qu'on arrive avec la transition vers la partie qui devrait, j'imagine et j'espère vous surprendre, la, la sensibilité du ver des villes à la pollution. Le ver des villes est sensible à une pollution, mais de façon euh, sélective. Hein, il a une sensibilité sélective. La pollution automobile, oui, c'est très grave. Euh, la pollution euh, auditive, par exemple, de l'avion, pas tellement, au sens où on ne retrouve aucune percée verte à Orly, à Roissy, au Bourget, ce qui est quand même étonnant. Euh, et euh, également euh, là, une, une, une sensibilité sélective à, à la pollution des, des côtes, hein, la pollution aux algues côtières, qui dépend hein, également beaucoup du réchauffement climatique, on le sait. Eh bien là, euh, non, ça, ça dépend des côtes, hein, euh, selon, selon le prix du mètre carré. La, la, sur, la, sur la côte en question, la, la pollution est jugée tolérable ou, ou, ou intolérable. Mais venons-en justement aux fameux rat des, des campagnes et de province, les lecteurs verts de province, les lecteurs verts de, de campagne. Alors ce qu'on remarque en premier, c'est qu'il a un amour immodéré, j'oserais dire un amour au premier regard, pour les, les ZAD. Alors là, les ZAD, avec l'exemple du Barin, la, la ZAD de Kolbsheim, euh, créé à l'occasion du chantier, plutôt de la résistance au chantier de grand contournement ouest de l'agglomération de Strasbourg, percé du vote écologiste, trois fois plus que dans le reste du, du département. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, notre pareil, fois deux, deux fois plus de vote écologiste que dans le reste du, du département. Il a également l'électeur Vert, Radéchamp, un amour au premier regard avec l'agriculture bio, alors ça on ne peut pas forcément lui en vouloir, exemple de la Drôme, dont la SAU, surface agricole utile bio est la plus élevée de France euh, ça, ça correspond beaucoup avec l'arrivée des néo-ruraux il hein. faut bien comprendre que l'implantation du bio ça succède à un exil des campagnes vers la ville et à un néo-exil des villes vers les campagnes hein. c'est quand le rural revient à la campagne après avoir bouffé du surgelé en ville qu'il comprend l'intérêt du bio apparemment euh, ça se manifeste beaucoup depuis les années 70 en Ariège, dans le centre-Bretagne, dans la Loire donc ces ex- euh, pro, euh, comment dire, habitants des campagnes, déménageant en ville puis redéménageant à la campagne pour prendre leur distance avec l'agglomération, la, développent de nouvelles filières économiques, de nouveaux circuits de commercialisation. Vous allez me dire, tout ça, c'est du jargon, c'est de la neuve langue. Non, non, c'est très concret. La commune, par exemple, peut monter une SCI pour acheter des terres agricoles qu'elle réserve ensuite à l'installation d'agriculteurs respectant un cahier des charges euh, bio ou euh, développement durable, ce qui, ce, qui me paraît, ce qui me paraît louable. Initiative encadrée dans un programme dénommé, par exemple, BioVallée. BioVallée, en 2010, a, a promu l'autonomie énergétique, le compostage. Et là, euh, on trouve des percées de votes verts. Voilà où va et où vit le ras des champs et où il explose les, les partis qui, qui, qui lui sont opposés au municipal comme par exemple le, le RN. Sauf que là où le RN n'a pas donné son dernier mot, c'est quand on ne, quand il ne s'agit plus de fin du monde, mais de mais de fin du mois. Voilà, il y a toujours cette opposition entre le, le péril à long terme et le péril de de ne pas boucler les fins de mois, le péril à court terme, et également le péril de pollution immédiate, et c'est ça qui m'a scié quand j'ai préparé, préparé la vidéo, c'est la sous-performance des verres, là où pollution immédiate, il y a pas très loin de la fameuse bio qui est leur, leur écosystème de prédilection, dans le Haut-Rhin, quand il agi du stockage de plusieurs milliers de tonnes de déchets industriels à Wittelsheim les électeurs verts se sont faits très discrets. Hein. Euh, dans les Côtes d'Armor, euh, quand il s'agit de l'élevage intensif de porcs, eh bien pareil, les électeurs verts se sont fait très discrets. Alors, si vous n'avez pas vu forcément de documentaires ou d'informations sur ces sujets, sachez que ce n'est pas, pas uniquement une question de bien-être animal, l'élevage intensif de porc. C'est une question de pollution induite par les déjections quand vous élevez des centaines et des milliers de bêtes, il faut comprendre que ça génère des tonnes et des tonnes de déjections acides dont les exploitants ne savent que faire et qu'ils répandent, on le montrera en documentaire, qu'ils répandent en, comme ça en, en, en nuages de, de, en, en de pisse, en postillons au-dessus des champs tout simplement parce que rien ne, ne, ne permet à, à un investissement raisonnable de traiter ces déchets et donc euh, évidemment, ça rentre dans l'écosystème par l'implantation, le, par le, le, le, enfin, entre guillemets, par, le, par, par la terre. Donc, ça n'est pas du tout négligeable. Les agriculteurs qui s'épuisent sur ces terres pauvres n'auraient jamais pu tenir sans l'élevage intensif des porcs, des porcs dont les déjections polluent les rivières et les sols, car on trouve en Bretagne 70% du cheptel français. Le non-traitement des déjections animales de l'agriculture intensive, mais là, il n'y a pas de percée verte. Euh, les éoliennes, pareil. Ce sont des installations temporaires euh, chinoises, euh, donc euh, importées. C'est des dalles de béton de 400 mètres carrés sous terre. Enfin, c'est énormément de conséquences. Euh, de conséquences écologiques pour un bénéfice qui reste à démontrer, pas de percée. Le projet de train Lyon-Turin, pas de percée écologiste. L'installation d'un transformateur électrique à Saint-Victor et à Melvieux, euh, un transformateur électrique géant à, en Aveyron, à Saint-Victor et à Melvieux, pas de percée des verres municipales. La proposition d'enfouir des déchets radioactifs à Bure dans la Meuse, pas de percée des verres. Ils ont même fait des scores inférieurs à la moyenne nationale. Euh, la pollution à l'arsenic de la mine d'or de Salsigne, région dans laquelle il est, euh, il est déconseillé de boire l'eau et de manger les légumes. Alors que la mine est fermée depuis 2004, la pollution continue, pas de percée écologiste. L'érosion maritime du littoral Gira girondin, pas de percée écologiste. Et l'exploitation de, de, des sites de centrales nucléaires, pas de percée écologistes, Les électeurs votent majoritairement RN. On voit donc que le danger immédiat, mesurable, quantifiable et perceptible ne semble pas passionner l'électeur vert, au contraire de... Hein, comme disait euh, ma dernière Aurora, c'est la pollution versus le sentiment de pollution. La pollution quantifiable sous le nez préoccupe moins que le sentiment de la pollution, surtout quand elle vient, quand elle est atmosphérique, et surtout quand elle vient du tube d'échappement d'un ringard qui vit la civilisation euh, pavillon-bagnole, euh, pavillon hein, comme disait Vauquier, euh, euh, qui fume des cigarettes, qui roule au diesel et, et qui vit dans un, dans un pavillon. Voilà. C'est la limite du modèle écologiste c'est de ne pas encore représenter une réponse à une urgence, euh, pour le coup, écologiste et environnemental. Voilà le, la limite de la confiance que leurs électeurs leur accordent. Bon, j'espère avoir répondu à la question « Qui, qui, qui, mais qui peut bien voter pour les Verts ?» euh, Je vous invite à consulter cette vidéo en binôme avec celle faite sur les électeurs d'Hidalgo et... Euh, à intervalles réguliers, pas trop souvent, je vous rassure, nous procéderons à ce type de portrait robot à, consistant à euh, vous dessiner le portrait de l'électeur de quelqu'un dont, dont on se dit mais mon dieu, mais mais qui Mais qui, qui peut bien avoir choisi Avoir choisi ces, ces, ces gens Allez, Annie Hidalgo, je vous la mets sur ma, sur ma, ma gauche, à, vous, à moi, là, votre droite, à vous, elle est au bout de mon doigt, je vous invite à la, à la consulter.